Dans cet exercice, il est demandé de déterminer les personnes qui ne sont plus à jour de leur cotisation. Donc, là, nous voyons que nous sommes le 21 novembre 2015. Si la cotisation court sur une année, il s'agit de savoir les personnes qui ont adhéré avant, le 21 novembre 2014, et donc doivent renouveler leur adhésion. Ici, nous allons mettre... faire. Là, voilà. pour les personnes qui doivent refaire leur adhésion, nous faisons une fonction si entre parenthèses la date à laquelle ont adhéré les personnes est avant la date fatidique. Valeur si vrai. Alors dès qu'on écrit quelque chose, il faut mettre des guillemets dès que c'est du texte à refaire fermez les guillemets, point, virgule, valeur s'il faut, donc là, il euh, n'y aura rien à indiquer, des guillemets, et on ferme la parenthèse. Sachant que pour garder de la valeur absolue N11 ici, et qu'elle ne bouge pas avec une poignée de recopie, nous allons devoir mettre un dollar. Donc là, ça n'indique rien, vu qu'il n'y a rien à indiquer, et si on utilise la poignée de recopie, chaque personne qui n'est plus à jour, il y a à refaire qui est indiqué.